Comment mieux identifier tes émotions Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Comme je te disais hier, nos émotions sont une réaction de notre corps face à des stimuli internes ou externes. Selon Daniel Goleman, docteur en psychologie et journaliste américain, ce que l'on ressent joue un rôle fondamental dans nos prises de décision. Notamment parce que c'est relié à nos expériences passées. C'est comme une sagesse que l'on accumule au fil de nos expériences. Ressentir tes émotions... Les identifier et être à leur écoute peut te permettre d'être davantage conscient de ce dont tu as besoin et de ce qui te fait envie. Selon moi, c'est fondamental dans le fait de réussir à vivre pour toi. Une clé pour mieux identifier tes émotions, c'est d'être à l'écoute de ton corps. Lorsque tu ressens quelque chose, tu peux te demander où est-ce que c'est situé, quelle est la forme que ça a, quelle couleur est-ce que je pourrais mettre dessus, quelle est l'intensité, est-ce que c'est quelque chose de chaud ou de froid tu peux aussi te demander, pendant ta journée, régulièrement, comment je me sens. Ça va t'entraîner à ressentir. Enfin, quelle serait ta manière à toi de davantage te connecter à tes ressentis Est-ce que c'est en faisant régulièrement des scans corporels, qui sont des méditations que tu peux trouver en ligne Ou est-ce que c'est en te mettant à faire de la danse, par exemple Aujourd'hui, c'est donc parler de comment développer une plus grande conscience de tes émotions, notamment en passant par ton corps. On verra demain pour l'étape d'après. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un de ton entourage, partage-lui. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, envoie-moi un message et on prendra le temps de pouvoir en parler ensemble. À demain pour la prochaine vidéo.